Bonjour à tous, d'ici quelques minutes, je vais entrer sur scène pour une intervention au sein d'un conseil général, le conseil général de l'Hérault, et je voulais juste faire part d'une chose avec vous, c'est que parfois on peut penser que tout se passe bien et que ma vie est géniale et tout se passe super bien, mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un événement, il y a toujours quelque chose qui foire, et à force d'avoir toujours quelque chose qui foire, on s'y prépare et on est prêt à, en effet, à réagir, à rebondir et prêt pour l'inattendu il y a aussi cette capacité de pouvoir en effet rebondir, improviser et quand on sait qu'il y a toujours quelque chose qui foire, c'est vrai que ça aide et à un moment donné, on n'a pas le trac, on n'a pas le stress parce qu'on sait que ça va s'arranger, ça ne se range pas, tant pis parce qu'on a l'habitude que ça foire. Allez, je vous dis à demain parce que moi je rentre en scène.